Alors aujourd'hui l'explication du Ernest Go qui est donc une petite coupe aérienne qui j'espère vous plaira et qui a donc été décrite par Dave il y a quelques années. Voilà El Famoso et du coup euh, on passe aux explications oh. maintenant. Alors pour faire cette coupe très simple votre majeur et votre petit doigt vont venir couper le jeu et séparer comme ça. Enfin venir tenir le jeu plutôt. Vous voyez Donc Petit doigt majeur dans la paume de la main. Ensuite l'index est bien séparé et une fois que l'index a séparé, vous glissez votre majeur et votre annulaire en dessous. Et vous allez, en fait, au moment de lancer, étendre vos deux doigts. Et en fait, ça va envoyer le paquet, le faire pivoter et l'envoyer sur le jeu. Donc, hop, petit doigt-pousse, je sépare les j'envoie. Il y a un peu de vent. <rire> C'est le problème de faire les tournages dehors. Mais du coup, voilà normalement ça à quoi ça doit ressembler. Et en fait, plus vous allez donner de mouvement, plus vous allez gagner en, en rond et en cercle, ça dépend du pivot en fait, donc plus vous vous envoyez, plus ça va faire pivoter le jeu dans les airs, et plus vous lancez haut, plus ça part et ça va venir s'élever haut, hop, et là j'évite de le faire parce que s'il y a un grand coup de vent si toutes mes cartes se... vont partir, du coup voilà, donc vous faites ça, et donc voilà en quoi consiste cette coupe, ça peut être bien dans certains tours, dans certaines routines, et voilà, ça fait une petite variante de la charrier, pour vous la péter, vous pouvez faire par exemple, les débutants font comme ça, les pros font comme ça. Et les experts font comme ça. En faisant évidemment tourner un peu plus. Et voilà comment faire le Ernest Go Round.